Alien, le dernier entrée et bientôt le départ. Les chevaux viennent de s'élancer pour cette quatrième épreuve, 1600 mètres à parcourir avec Puget Sound, Paddington's Lock qui est sollicité pour prendre le train à son compte. C'est fait pour Paddington's Lock devant Puget Sound. Ensuite, on retrouve Prince Alf en troisième position. Samène Royal Italian et à fidélation d'habitude ferme le cortège en montée. Paddington Lock, le favori avec Yannish Taka en selle, compte de longueur d'avance sur Puget Sound, monté par Swap Nidrama. Prince Sulf, euh, troisième avec Jamir Ali Hossein en file indienne. Ensuite, on retrouve Royal Italian et Haiki euh, euh, qui est toujours dernier à ce stade de, de la course en descente. 900 mètres à parcourir maintenant avec euh, Puget Sound qui est venu euh, taquiner Paddington's Lock. Euh, Puget Sound avec Swapnil Rama, Paddington's Lock sur les barres. En troisième position, euh, Prince Alf, qui évolue bien. Royal Italian en dehors, lui de Haïki, qui sans doute va attendre l'ouverture en ligne euh, droite. Et bientôt à la rue du gouvernement, environ 600 mètres à parcourir maintenant pour euh, Paddington's Lock, Puget Sound. Prince-Holfe devrait se montrer dangereux, se rapproche à l'extérieur déjà de Paddington's Lock, euh, qui est toujours en main cependant. On retrouve Puget Sound qui perd du terrain. Haïki euh, qui va s'amener à l'intérieur. Royal Italian contourne le peloton en pleine ligne droite avec Prince-Holfe lancé par Jamie Ali au sein à l'extérieur de Paddington's Lock. Haïki Tente un retour à l'intérieur. Prince Alf. Paddington Sluck va essayer de revenir lui également. Prince Alf. Paddington Sluck Prince Alf qui va s'imposer devant Paddington Sluck. Troisième high qui, ensuite.